Match euh, là au Six Nations, on rentre à la mi-temps. Le coach pas très content et en fait euh, j'étais pressée. Je rentre, il commençait un peu à crier et je suis tombée en pleine <rire> dans le vestiaire. Quand Je faisais du rugby, donc j'ai commencé tôt. J'ai commencé à 7 ans. Au bout d'un moment, j'en avais un peu marre. Ça faisait déjà quelques années que j'en faisais, et du coup, j'ai dit Bon, bah, stop, on va arrêter un peu et je vais partir dans le tir à l'arc. On a fait une tournée aux États-Unis. J'avais fait des commotions un petit peu avant. On est arrivé sur la plage pour faire un déverrouillage après le long voyage. Et On a fait un poule renard vipère. Et sur ce poule renard vipère, du coup, je, je me suis éteint pour retour à la maison. J'ai fait l'aller-retour pour aller sur la plage aux États-Unis. Quand j'étais petite, ma mère elle nous emmenait souvent nous entraîner avec elle. Je m'entraînais avec elle, on faisait un peu de contact. J'ai j'ai fait un réflexe sur elle et je me suis cassé la main sur elle. C'était à quel âge que t'as fait du serre à l'arc J'irais vers mes 10 ans. Okay. Moi, je pense que moi aussi, je pense que parce que sans Diego, j'y étais. Et c'est vrai. Aussi. Ouais. Je suis sûre que ta mère, elle, elle est solide. Ouais, je pense est elle est... aussi solide que toi. Ouais, c'est sûr que tu t'es cassé la main. Donc, je me Je ne suis pas cassée la main sur ma mère. Ah, <rire> j'ai commencé le rugby à 10 ans à peu près. Et j'ai toujours joué sous les couleurs rouge et bleu. Je suis partie en vacances en Thaïlande. Et je me suis retrouvée avec des petits requins. Donc j'ai nagé avec des requins. Il y a un match là aussi Nations. On rentre à la mi-temps. Le coach pas très content. Et en fait, j'étais pressée. Je rentre et commençais un peu à crier et je suis tombée, en pleine <rire> dans le vestiaire. C'était où ton premier club Corbière 15. Ça, c'est vrai, mais la suite, c'est... Toi cool. qui la connais bien, elle a toujours, la... <rire> bah, as toujours euh, eu les mêmes couleurs. Une fois tout, c'est pas une <rire> C'est la première, je pense qu'elle est fausse. On te fait confiance. Non, j'ai toujours joué euh, en rouge et bleu. Celle qui était fausse, c'est que j'ai déménagé avec des requins parce qu'en fait, j'ai peur des fonds marins. <rire> Quand j'étais petite, j'avais un singe qui s'appelait Kiki. J'ai participé du coup à un rassemblement, un stage avec l'équipe de France. Moi, j'avais que 17 ans. En voulant plaquer, je me suis déboîté l'épaule et j'ai dû me faire opérer. J'adore les insectes. Ton lapin, il s'entend bien avec tes insectes Mon lapin, oui. Il les aime bien Oui, mon lapin, déjà, elle, elle court les chats, donc ça, ah, euh... <rire> Par contre, par contre le singe c'est vrai Ah ouais parce qu'elle me l'a raconté. Et du coup les insectes tu les as toi chez toi Dans, dans une cage ouais. c'est bizarre. Okay. Et t'as quoi comme insectes J'ai des fourmis, j'ai des mouches vraiment j'aime trop les insectes. Ouais, j'aime la nature non. Non. les mouches en cage j'y crois pas trop. Et tu les nourris Les mouches ça. Ah ouais. tu les nourris Je mets tout genre plein de nourriture des verdures et tout. Bon je crois que c'est faux. Non et moi aussi. Ouais. ouais. ouais. ouais. ouais. Je déteste. Ouais pour votre soutien et rendez-vous cet automne. Merci, Merci. À, à bientôt. bientôt.